Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, premier décan. L'arrivée de Vénus en Gémeaux. Je pense pas que ça va vous bouleverser vraiment, hein, Mais euh, Vénus va occuper un secteur de votre zodiaque qui est apparenté au Scorpion, donc à votre signe. Aussi serez-vous beaucoup plus vous-même en, en amour ou dans vos. Enfin dans vos relations affectives en général, euh, que d'habitude, c'est-à-dire que vous aurez ce petit côté analytique euh, de vouloir euh, euh, de dire à votre chéri, oh ben tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voilà. Avoir un, un es une espèce d'emprise hein, sur la vie de celui ou celle que vous aimez, c'est dans votre nature et c'est justement euh, ce qui est remis en question par Uranus hein, euh, en ce moment euh, pour vous, premier décan, mais Bon, on n'en parle pas de ces, cette semaine d'Uranus. Toujours est-il que euh, Vénus peut également euh, avoir une valeur euh, très euh, financière dans ce décan qu'elle occupe et elle peut euh, euh, vous dire que bah, c'est le moment peut-être d'investir, c'est le moment de euh, d'être plus productif aussi et de euh, mettre l'argent de côté, en tout cas de ne pas le dépenser. Vous pouvez également toucher une somme en dédommagement de quelque chose, en réparation euh, d'un dommage que vous auriez subi. Deuxième Deuxième décan, euh, pour vous euh, c'est plutôt pas mal il y a dans le ciel, en tout cas, il y a un aspect qui n'est pas bon, hein, qui est l'opposition de Mars et de Saturne, mais euh, en ce qui vous concerne, vous, personnellement, Mars d'un côté en, en Cancer est en bon aspect avec le Scorpion, et Saturne en Capricorne est en bon aspect aussi avec votre signe. Donc euh, ces deux planètes s'opposent, mais euh, justement elles vont certainement vous rendre plus raisonnable, plus posé euh, que d'habitude. Alors sensé, euh, vous l'êtes, hein, vous avez toujours beaucoup de de bon sens, vous donnez des bons conseils parce que vous percevez extrêmement bien les autres. Hein. Le Scorpion, c'est une de ses forces, c'est que souvent il est un petit peu à l'intérieur à de la tête des autres et euh, bah, là c'est euh, ce sera une question très certainement d'exprimer des opinions, de euh, vouloir convaincre euh, des gens que vos opinions sont les bonnes, euh, ou que vos idées hein, sont les bonnes, et euh, ma foi avec Mars d'un côté qui do vous donne du poids, hein, et Saturne de l'autre qui vous donne euh, le, le poids de l'expérience, euh, vous serez certainement très convaincant, et, et ce, quel que soit votre âge, il hein, y, y a vraiment quelque chose qui, qui va bien, bien fonctionner et il faut vous, surtout il faut l'utiliser, hein, vous, vous le sentirez hein, quand ça marchera et, et c'est là, il faut enfoncer le clou à ce moment-là. Troisième 3e décan, euh, très peu d'aspects hein, sur les 3e décan, euh, euh, cette semaine vous n'êtes pas le seul, hein, tous les signes sont concernés, il n'y a qu'un aspect du Soleil qui rentre mardi dans le 3e décan des, des Gémeaux et qui va donc mettre en, pour vous aussi les questions de productivité, d'argent, euh, de, euh, de vente euh, souvent au premier plan. Euh, parfois il faudra réclamer une somme qu'on vous doit ou... Euh, euh, investir de l'argent dans quelque chose, si vous avez euh, une petite somme de côté, ce qui serait euh, très raisonnable hein, euh, et qui correspondrait finalement euh, au fait que, euh, bon, vous avez eu Saturne, elle a reculé, mais elle va revenir, donc il y a un côté euh, assez euh, raisonnable là chez vous euh, maintenant, et euh, bon, le fait d'épargner euh, peut euh, peut vous permettre très certainement de, de prévoir quelque chose, peut-être que vous prévoyez d'acheter un bien, hein, c'est possible aussi. Donc il euh, y a de la prévoyance euh, et, et c'est plutôt euh, je dirais quelque chose de très adulte, de très mature, hein, donc euh, on ne peut que vous féliciter euh, de ces progressions euh, qui ont été les vôtres et qui vont être de nouveau au premier plan euh, d'ici quelque temps, et toute l'année euh, 2020 aussi. Hein. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la Lune en Vierge, donc dans un secteur très amical de votre thème. Alors est-ce que c'est vous qui vous comporterez amicalement? Est-ce que ce sont vos amis qui viendront vers vous? Euh, je dirais plutôt ça, hein euh, dans la mesure où vous êtes quelqu'un, vous êtes réservé, vous n'aimez pas déranger, vous avez peur de déranger, hein vous êtes, cela dit la Vierge elle est un peu comme vous, hein donc euh, Bon, vous laisserez vos amis venir vers vous, vous faire des propositions, il peut y avoir d'ailleurs euh, des, des offres de distraction, euh, de dernière minute, pour des activités que vous ne faites pas souvent, ou alors pour aller voir euh, des gens, aller dans une soirée chez des gens que vous ne connaissez pas très bien, et euh, bah justement ce sera l'occasion de mieux les connaître et peut-être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 le site du figaro tv magazine, bye bye